Voilà, nous sommes rendus à la troisième partie, let's go, donc là on doit retourner voir Fleurizard. si je me souviens bien, c'est bien ça, oui, oui, oui, je la mets même pour la dragon, je la mets jamais. Alors souris un peu Pikachu là. Donc là, d'ailleurs j'avais pas dit la dernière fois, le jeu il est de 2010. C'est écrit juste en dessous en tout petit. Alors, ça repartit. Ah ça y est, il sourit enfin. Donc, bah déjà il pourra sauvegarder. Ah mais d'accord, en fait quand je sauvegarde, ils me remettent au, au tout départ là. Au tout départ du parc. En gros. D'autres fois j'allais sauter du plus loin. de faire des grimaces. Me voilà. Quoi Tu as battu Krodopo et Piafabek Hum... Mmh. Tant pis, ma parole est un jeu. Là, je libère Jean mignon, mais... Tu as bien compris. Ne fais plus jamais d'attraction. Un instant, ça n'a aucun sens... Tout le monde aime les attractions. Et en plus, cette interdiction de quitter la zone est de trop. Tout le monde a le droit de s'amuser librement. Quelle imprudence Il y a une raison pour laquelle j'interdis de jouer aux attractions. Ou d'aller dans les autres zones. C'est parce que c'est dangereux. Vous n'avez qu'à respecter les règles de la zone végétale. Et tout irait bien pour vous. J'abandonne. Pikachu, il voudrait prouver à Florizard que chacun peut s'amuser à finir autant d'attractions qui lui plaît. Oh Tu veux te mesurer à mon attraction Que c'est amusant. Si tu réussis le saut en liane, je changerai les lois de la zone. Tous ceux qui voudront s'amuser aux attractions le courront. Et je permettrai que l'on aille à la place union. Mais tu tenter ta chance au saut en liane contre 5B Oui, vas-y. Commençons donc. Le saut en liane. Bon on va jouer à Tarzan là par. Objectif 50 mètres. Ah non c'est de la course encore. Bon heureusement là j'ai moins mal qu'hier là à l'épaule là. Pas un petit peu mieux pour voiture. Ah, ok. Faut... C'est un jeu de course mais il faut sauter en fait. Ok. Ah il me suggérait des Pokémon. J'ai vu qu'il y avait Whisky dans le... Bon bah je mets, je mets Ça me paraît normal vu que c'est un petit Whisky Mais après j'ai pas trop lu euh, pour... Euh, ce qu'il fallait faire donc... Euh... Ah j'ai compris, il fallait sauter plus en possible. Ok, bon on le refait. Désolé, Steakram, je t'ai foutu là. Donc... <rire> bah... Je fais que des conneries. J'appuie sur le bouton trop tôt, apparemment. Moi bon, je refais. J'y arrive pas. Bon oh, ça va venir. Je vois de plus Ah bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça y est, j'ai réussi. C'était pas dur du tout, hein, en fait, Bon. S'embête. sont tout contents. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi le saut en liane. Ma promesse, vous pouvez participer aux attractions et je vais faire ouvrir le portail. Gros, non. mais enfin, Florizard, de quoi avez-vous peur? Les habitants de la zone végétale ne sont pas aussi faibles que vous l'imaginez. Avez-vous vu la joie sur le visage de Pikachu pendant qu'il jouait à votre attraction? Et vous souriez aussi. Je suis sûr que vous l'avez ressenti, vous aussi. Décidément, tu n'as aucune éducation, mais tu as raison, vous n'aviez pas peur de l'attraction, vous vous amusez tous sans craindre. Mmh, J'ai confiance en votre courage, je tiens ma promesse, je perds permets qu'on ouvre le portail et que l'on participe aux attractions. Au fait, Pikachu, reçois ceci, c'est pour te féliciter d'avoir réussi le saut en liane. Moi, Pikachu, j'ai fermé le portail de la place Union pour deux raisons le maître de la zone balnéaire et de la zone glaciaire, Léon et le maître de la zone enfouie et de la zone ardente, Brazegali. Je me suis disputé avec eux à propos des règles du Poké Park. J'ai fermé le portail pour protéger la zone végétale, mais maintenant j'aimerais renouer des liens avec eux. J'aimerais que tu ailles les trouver pour dans leur zone en passant par la place union et que tu dises à Pingoléon et à Brazegali ceci. Nous devrions à nouveau vivre en harmonie dans le Poké -Park. Bravo Pikachu, c'est une mission très importante. Ton aventure ne fait que commencer. Bon, maintenant, je me demande à quoi ressemble cette place union. Ah, c'est à gauche, en sortant d'ici, c'est bien ça. Hein je vais explorer, hein. Non, tu n'as pas à te dépêcher, toi aussi. Profite d'être dans la zone végétale pour te faire des amis. Bon bah ça y est, c'est fait. Hein. Bah écoute, Vu euh, qui bon, me le propose, je suis bien. Ok, bon bah au revoir, hein, Florida. À la prochaine, peut-être. Celui qui a pris son courage à deux mains et convaincu Florizard de rendre ce, sa liberté à la zone végétale, non Florizard, Pagoléon et Braségali, ça serait bien s'il pouvait faire la paix. Hmm. Tu veux faire une duel Yes. T'inquiète pas, ils vont faire la paix, de toute façon, je vais débarquer exprès. Ton tonnerre ne marche pas contre moi. Ah mince. <rire> Souviens-toi. Certains Pokémon du Pokémon Park sont insensibles à l'électricité. Normal c'est un pokémon plante. Bah on va foncer dedans on va mettre charge hein. je sais plus comment faut faire pour... Ah oui voilà Aïe Ah je suis KO Ah c'est la première fois que je perds <rire> Bon bah on va refaire. j'arrive tout de suite combien hein. de fois que je perds hein. ça on a lu déjà tout à l'heure ouais, sur la taille tonnerre c'est moins ça aide pas beaucoup ouais, j'ai que deux cases Ah, j'ai que deux cases les gars, c'est chaud. Bon, on peut y arriver. Hein. Vite, fais demi-tour Pikachu, vite, vite, vite. Oui, je l'ai eu. C'est un peu plus compliqué quand même hein, que les précédents. Hum, c'est un beau combat, je t'aime bien. Si tu as besoin de moi, appelle-moi, à la prochaine. Bon, voilà, ça c'est fait, on va aller, maintenant. Ça ne t'arrive pas de vouloir regarder tout autour de toi Je suis tournis et j'aimerais tourner en vous, avoir le tourni. Ok. Oriente la télécommande OUI vers l'écran et appuie sur B pour voir comme si tu tenais la caméra. Saisis la télécommande OUI à l'horizontale et appuie sur B pour revenir à la vue normale. C'est nouveau ça Non. Ah peut-être qu'on avait déjà, mais j'avais pas fait gaffe. Ok, donc on peut faire ça en fait. Non, non je peux trouver des Pokémon dans le ciel et tout maintenant. J'ai compris, je fais comment là pour euh, quitter là Voilà. Allez à la place Union, oui. Bah que... fais de la danse classique Pikachu Branche. Ah ça, ça me fait penser au stand avec Donjons mystère là, Pokémon Donjons Puis <rire> Pijako, tiens, le retour Très bien Tu as su déjouer les pièges de la zone végétale, tu t'es bien débrouillé. Au fait, j'ai donné un carnet à Germignon, c'est la première fois que tu t'aventures sur la place Union, non Je vais te donner quelques infos la place Union se trouve au centre du Poképark. Les cinq portails permettent d'aller dans des zones différentes. Un bord de mer, des grottes, d'autres part. Certains Pokémon des autres zones s'aventurent parfois sur la place. Regarde autour de toi. Tu devrais aller parler à Gros ou Gros je ne sais pas comment ça se dit. <rire> Feu Forêt et Electek. Ils peuvent tous être très utiles. Ok. Bon, je commence. Euh... Ah tiens, Pijaco m'a donné un carnet Poképar. Le nom de nos amis s'y inscrit automatiquement, a-t-il dit. Mais je ne me sens pas très doué pour les défis, alors j'ai réfléchi. Regarde ce grand arbre. On dirait que quelqu'un a essayé d'y construire une cabane. Je pourrais continuer le travail pour y inviter nos amis. Qu'est-ce que t'en penses de mon idée bah ouais si tu veux hein. tu fais ce que tu veux mon gars je vais aller voir moi hein. mais y'a rien y'a rien pour le moment pour le moment y'a rien Ups. tiens elle est tech il y a les crapins aussi à faire Salut, tu veux devenir fort. Alors laisse moi faire. Oula, oh Pokémon électrique contre Pokémon électrique les gars File moi des baies et moi je te donnerai des cours de tonnerre. Aussi des potes à moi vont bientôt me rejoindre sur la place Union. Eux aussi ils aiment enseigner des trucs aux Pokémon qui veulent s'améliorer. Euh, eux et moi, on veut donner un coup de main à ceux qui travaillent pour rendre le Poké Park chaque jour plus amusant. Certains Pokémon de la place Union t'aideront à t'améliorer. Plus tu deviendras fort, plus tu trouveras les défis faciles. Les améliorations te coûteront des baies. Rassemble-les-en un maximum. Tu veux recharger tes batteries Laisse-moi faire. T'aimerais que ton tonnerre aille plus loin. Je peux l'améliorer contre 350 baies. Je les ai, j'ai plein de baies là. Je fais un gros stock de baies. Cool, alors écoute bien. Voilà, t'as tout compris. La portée de ton, tonnerre a augmenté. Moi j'ai cru qu'il allait me proposer un défi genre une course et tout, hein, mais non. Il m'a porté chance. Il y a longtemps, les Pokémon de la zone végétale et de la zone enfouie venaient souvent s'amuser dans la zone balnéaire. Ça me manque. Bah il veut pas devenir mon ami lui. Comment il on ira le revoir plus tard. Hein. Est-ce que il y a des choses à voir là haut Sachant que. Oh voilà. C'est très chiant pour monter euh, là-dessus avec euh, la manette. Avec la manette, oui. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah il y a deux portes. Par contre. Il y a une porte là. Oh bah non, il y a plus que ça. Y a... Il y a trois portes là. Il y a trois portes, quatre portes. Il y a une porte là-bas. Là. La porte là-bas, c'est là où on vient d'arriver. C'est ouvert. Je vais aller voir les stands. C'est quoi les pneus là On peut faire des trucs avec, ou quoi Attendez, j'essaye un truc, les gars. Je peux sprinter dedans Non. Il passe à côté. Bonjour, je voudrais savoir c'est quoi ces stands. Bonjour, quelle énergie j'ai entendu parler de toi jusqu'ici. Merci d'avoir libéré la zone végétale. Je vais pouvoir reprendre mon travail. Dans chaque zone que tu visiteras dorénavant, cherche une pancarte avec une baie dessinée dessus. C'est un arrêt de good drive. Mes amis viendront tout de suite te chercher. Ils t'emmèneront dans la zone que tu veux contre des baies. Pour la zone végétale, un ami est déjà parti se mettre en place. Donc ce n'est pas la peine d'aller regarder l'arrêt de gros drive là-bas. Je dis gros drive mais <rire> gros drive je sais pas comment ça se dit. Bonjour, je peux t'emmener où tu voudras pour seulement 20 mai. Très bien, où veux-tu aller Bah ben, annulé. La zone végétale je peux y aller tout seul. Ah bon, reviens plus tard, je t'attends ici. Bah ben ouais, bon. Mais ben voilà, ils peuvent nous servir pour autre chose. Il euh, n'y a pas de stand là. Oh bienvenue Ici c'est le studio photo. Tu sais comment on prend des photos Prends une photo. Appuie sur ben, le trait pour prendre une photo. Il y a deux façons différentes d'en prendre. La première photographie simplement ce qu'il y a à l'écran. Il suffit d'appuyer sur le trait. J'appelle ça un trait. Hein ça te permet d'avoir plus quelque chose sur ta photo. C'est le plus pratique pour se prendre en photo avec tes amis. L'autre consiste à pointer ta t comme OUI vers l'écran, puis à appuyer sur B. Après avoir bien regardé autour de toi, appuie sur le trait pour photographier ce qui te plaît. Quand tu vois quelque chose d'intéressant, regarde comme. Tu l'as enseigné, tourmis et prends une photo. Ceci fait, retourne au studio, photo. Là, tu pourras regarder les photos prises, les sauvegarder sur une carte SD. Ou acheter de nouvelles pellicules contre des baies. Tu ne peux pas sauvegarder plus de 30 photos dans la mémoire de, ta, de la console, oui. Si tu dépasses 30, tu perdras l'une des photos les plus anciennes. N'oublie pas de les sauvegarder sur une carte SD avant. Oh, tu n'as encore jamais pris de photos Bon, comme c'est ta première fois, ce sera gratuit pour toi. Voici une pellicule de 30 poses. Allez, essaye d'en prendre une avant d'aller dans une autre zone. Ok, ouais, je, vais, je vais faire ça. Là. Ah, je me suis trompé de bouton. <rire> Il rigole en plus. Ouais, je vais prendre une belle photo, mais... Euh... Voilà. Regardez la photo. Ok. Bon, ça sert un petit peu à rien, je pense, hein, des photos dans le jeu, là, franchement. franchement. Hein. Euh, je sais pas où est-ce que. Bah écoutez, on va aller voir ici, on va commencer ici, là, où il y a Je peux, Je peux passer Parler. Oh parler. Ah il fallu parler. Il est interdit d'ouvrir ce portail. C'est mieux ainsi pour tout le monde. Ok super. Ici je veux. Quoi Ouvrir mon portail Cette zone n'a rien à voir. Avec les autres, tu ne passeras pas. Oh zut les gars, on va être bloqué encore. tes amis avec les gars de la zone végétale, tu ne passeras pas à ce portail. Oh non, vous êtes sérieux là? Nous revoilà bloqué. On va bien finir par trouver. Là, je peux écraser. Euh, attends. J'avais déjà parlé tout à l'heure. mort. No. au revoir, Germignon. Ouais, mais il me reparle de Dieu de, de l'arbre. On s'en fout. Un mignon, pijako, j'ai eu pijako. je suis coincé. Oui. Enfin je crois. <coughs> Vas-y je vais le prendre en photo, il sera content. Je vous demande. Attends, je vais le me mettre à côté de toi. Hop. Non, j'ai pas appuyé sur le bon bout bouton. <rire> Voilà. Ça y est. Il est sérieux, il dit encore les mêmes trucs. Ben oui, j'ai bien vu tout le monde, hein. on est bien d'accord. Hein. On va aller voir Feu Forêt. Écoutez, on va faire un demi-tour Ah tête lui je vais pas parler Et hey, si tu veux passer ce portail, t'as intérêt à m'obéir à la lettre Je plaisante oh, on, a, on a plus besoin de ce genre de loi Ça c'est le portail où je suis déjà passé tout à l'heure Je pense hein. Oui oui c'est bien ça, la zone végétale se promène alors donc quest ce qu'il y a des nouveaux pokémon c'est possible hein peut-être qu'il faut que je revienne vers le tout début aussi ici on n'a pas trop fouillé par on n'a pas du tout fouillé mais fouillé Le Magikarp, est-ce que je peux lui parler d'ici ouais, Non, je peux pas. Je peux pas aller dans le... Je vais très bien avec Magikarp, j'adore Magikarp. <rire> Lol tourner par là-bas. Je vais essayer de voir s'il y a des Pokémon qu'on n'a pas encore fait ici. Parce que, vu qu'on a avancé dans le jeu, ben du coup, euh, il peut qu'il y ait des nouveaux Pokémon du coup. Bon là, non, pour le moment, il n'y a rien. Sans, c'est toujours pas quoi ça sert Est-ce qu'il y a une belle oui que des fois c'est des bouts de bois là, je sais pas ce que c'est encore. Il y a Arco. On va lui dire bonjour. On peut à nouveau participer aux attractions, mais après tout ce qui s'est passé, c'est dur de venir et dire, je veux faire un secours sprint avec vous, pas vrai Quoi, tu veux faire la course? Bon, allez, on lui dit oui, hein. on lui le propose. Je crois qu'on l'a pas encore un ami en plus. Je sais plus, en fait, il me semble pas. À ah, quoi que, ah, je sais plus, On envers bien, hein. il court vite, hein. Viens là, Arco! Ah, J'ai mal au pouce! À <rire> force de courir après! On s'y approche, on s'y approche! C'est bon! On, est, on, fait, on fait du sport du pouce, lui! On a bien couru, c'est cool de courir avec toi! Non mais en fait euh, on l'a déjà fait je pense. Je suis fatigué pour rien. <rire> oh une grosse bête. Non mais prends-la. Ah, je peux pas la prendre. Ah si porter. Non. <rire> J'ai pas pris le bon bouton on dirait. Mais euh, ouais la porter ok mais... Voilà mais pour en faire quoi ensuite Tiens, je t'offre ça si tu veux. Ouf, j'ai est revenu. Mais en fait, elle, il s'en fout de ma baie. Il y en a rien à foutre. Non, j'ai pas envie. a déjà fait. Une... Je cherche des. Non, je peux le Je cherche des Pokémon que j'ai pas encore fait. Parce que là, pour le moment, je ne peux pas passer les portails comme on a pu le voir tout à l'heure. À essayer, ça a marcher. Je vois pas de nouveaux Pokémon. Pokémon pas fait hein, encore. Enfin, pas Magikarp, mais on peut pas aller dans l'eau. Ouais, ça je sais pas à quoi ça sert, hein, toujours. Donc, ah, là on n'est pas allé voir encore, c'est là-bas, peut-être qu'il y a de nouveaux Pokémon. on voit. voir. Ça peut plus quand on entend ici. Putain, enfin, j'ai envie de te flisser dedans. Bon ben bah, a que dalle. Y a que dalle. Alors, euh, lui là, je sais plus si je l'ai fait. Ah, il peut m'emmener où je veux. Lui. Non, parce que je peux y aller, je peux y aller moi-même là-bas. Ou... Bon, voilà. On va retourner voir Fleurizard, peut-être que. sinon je vois pas du tout ce que, je... ce que je dois faire. Tiens, on va parler à Krasnoko. On y a mis déjà nous ou oh quoi là on rappelle plus. Bon, bah, ben, on va l'attaquer. Ah c'est crado craduco Oh hein, de me j'étais de la morve, la morve violette Ou du vomi violet, vomito. Tiens. En plus il ouvrait sa bouche pile poil et tout. C'est pas tard de sortir. Je t'ai rendu tes bêtes, tu aurais pu retenir tes. hein Tu as retenu tes coups, vraiment Bon bah non Apparemment il n'y a rien de plus à faire Qu'est-ce qu'il fout Pikachu là je suis coincé Ah tu es là merci de m'avoir appelé le sens du mot courage Je compte sur toi pour faire parvenir mon message à Pingoléon euh, je trouve un pingoléon peux tu tenter ta chance euh, au sous -alien euh, Ben si tu veux enfin euh, je sais pas parce que je vais perdre des baies en fait apparemment Entre 5 baies non non alors je garde mes baies euh, ça peut ça peut me servir plus tard pingoléon je sais euh, il... il ressemble à quoi il est bleu et tout là bizarre je l'ai pas vu un pingoulion on va retourner Il est tout mignon. Je peux pas grimper ici, là, par hasard. Non. Que dalle. On pas de pingoléon ici, moi, portail là pour faut tout pouvoir les ouvrir là c'est là où on arrive où on arrive envie de foncer dedans et là bah travaille il faut pleurer Mmh, mmh. Bon. Ça, c'est le stand photo. Ça va pas faire grand chose. Hein. Ça va rien faire du tout. On est bloqué là. Encore. Ça sucré, hein. Mince. L'objectif, euh, pour faire ça, l'objectif. Objectif. Ah, ben, on, on va pas trop bien ce qu'on fait. Non, on ne peut pas y aller. Ah, il y a que moi qui cours partout, les autres sont toujours statiques au même endroit. J'aime bien faire ça. J'ai pas vu de pingoléon, moi. Je sais pas si c'est ça qu'il faut que enfin, je fasse trouver un hein, pagoléon. Sachant qu'on est revenu au début du jeu et tout à l'heure et on n'a pas vu de pagoléon du tout. Peut-être qu'il faut que euh... vous savez là où il y avait le reflex là. Ça c'est juste avant le Poké Park. Ça me paraît bizarre. On va les voir quand même, hein, parce que là. Euh... Comme tout au début oh, une une grosse baie encore ouais, bah, ça, ça, ça, ça ne m'a servi à rien revenir à trait du poképark oui c'est là où il y a un flic est ce qu'il n'y a pas un grand léon aussi parce que apparemment euh, c'est lui qu'on change Flex, tu veux être mon ami Non, c'est n'as pas de colère. Occupé à dormir, comme d'hab. Non, ben bah non, faut pas déjà jaillant, il y a que dalle. Moi, c'était pour apprendre à courir et à sauter au tout début du jeu. Ah, une bête. le top départ du jeu ici bon j'ai rien trouvé du tout bon, il va falloir que je regarde sur internet cette fois ci une en fois fait, j'avais trouvé tout seul mais faut pas que je fasse des sprints encore comme on m'en parlait de pas de bolillon, mais... Tout le monde. Voilà, voilà. voilà. Je vais aller voir vite fait du bizarre. Pour voir si c'est ça qu'il faut que tu fasses, des hein. voir. là. Aime bien ce son... moment. Donc ouais, il est venu nous dire qu'on pouvait une avant profiter des de attractions et tout, en toute liberté. Oh ouais mais non. Non, non. Bon, je suis bien coincé. Bon, oh, du coup, ce que je propose, les gars c'est de sauvegarder là et puis bah on va se retrouver au prochain épisode je vais regarder, euh, je vais regarder euh, comment me décoincer alors mis oui, on est rendu à 22 ok. pellicule 28 ah oui c'est euh, les trucs que j'ai eu tout à l'heure ok bon je sauvegarde veux-tu sauvegarder ta progression oui voilà et on se retrouve prochainement on va se débloquer pour la prochaine partie, allez salut les gars